Salut les rôlistes, on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial euh, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment les montages Lego qui sortent, je les ai pris il, il y a quelques temps et je les ai juste publiés avec un délai euh, je suis en train de déménager en fait, c'est ce qui me prend le, le plus de temps euh, là je suis en train de m'installer dans, dans les nouveaux locaux de jeux et de tournage des chroniques du dragon et j'ai reçu juste avant de, de déménager un gros carton de chez Philibert, une commande que, que j'avais passée. Et puis bah, comme j'allais déménager, je ne les ai pas déballés. Donc je me suis dit, on peut faire un petit unboxing des soldes de DT 2017, euh, puisque pour la plupart, euh, je ne les ai pas touchés. Donc, dans ce gros carton, qu'est-ce qu'on trouve Alors tout d'abord, ici, certains peuvent déjà deviner ce que c'est, si on suit sur Twitter. J'ai déjà beaucoup parlé de ce jeu, et on trouve un set de cartes 1% euh, tout neuf, un set de cartes de luxe pour les tatouages. Euh, puisque je vais lancer probablement une campagne 1%, je me suis dit que j'allais prendre du rap avant qu'il n'existe plus. Ensuite, dans le premier dossier, le seul qui est ouvert, puisqu'il contenait un, un, un produit que j'ai commandé pour, euh, pour Ben, que vous connaissez des ombres, et dedans on y trouve les jeux de rôle magazine donc j'ai acheté les trois derniers qui me manquaient 36, 37 et 38 et également l'écran League of Adventure avec son petit livre équipe de découverte c'est un jeu que, que j'avais découvert il y a peu de temps qui me plaisait beaucoup et que j'avais pas eu l'occasion d'acheter donc là c'est chose faite avec les solde ces petits cartons de, de chez Philibert sont extrêmement pratiques je pense que je vais les conserver pour transporter euh, les livres en sécurité à partir de maintenant donc rien n'a été ouvert je sais vaguement ce que j'ai commandé mais euh, c'était un peu euh, la folie des soldes alors, euh, alors du coup je m'y suis mis euh, un peu euh, rapidement donc ouvrons le carton Dans ce second carton nous trouvons alors j'ai principalement fait les soldes de sans détour je ne vais pas vous en cacher, ma, ma collectionnite aiguë pour Cthulhu a été remplie les Demeures de Rilliet, euh, numéro 30 dans la collection. Et il est accompagné de nouvelles aventures dans la région d'Arkham. Volume 34. Petit carton pour Samarie à nouveau. Ensuite, un carton nettement plus gros. Et dedans, nous trouvons... Encore du Sans Détour, puisque c'est quasiment l'intégralité de ce que j'ai commandé. Les Maîtres Indicibles, supplément numéro 27 de la collection de chez Sans Détour, Toulouse B6. Également, Les Ombres de Leningrad et Autres Contes, numéro 19. et les secrets du Kenya, qui valait je crois presque plus rien, peut-être 5 ou 8 euros, numéro 7, euh, un supplément donc sur l'Afrique. On conserve le carton, le carton suivant, toujours aussi épais, Hop. on va y trouver toujours du sans détour avec les secrets de Marrakech, un petit supplément pareil que le Kenya qui valait plus grand chose, et euh, numéro 4 dans la collection sans détour V6. On remonte un petit peu dans le temps. À côté, alors évidemment, eh bien League of Adventure, puisqu'il y avait l'écran et le, le livret tout à l'heure. League of Adventure, un, un jeu euh, victorien euh, de, de type euh, la, la Ligue des Gentlemen extraordinaires, euh, plutôt sympatoche comme jeu pour changer un petit peu d'ambiance et investigation au 19e siècle, le supplément euh, scloulo 1890, euh, numéro 1 des suppléments 1890 sans détour. Encore un carton à garder. Oh oui, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup, beaucoup craqué sur ces soldes. Et enfin, dernier supplément carton. On y trouve la terreur venue du ciel. Encore un supplément de scénario, je pense que je vais pouvoir faire souffrir mes joueurs pendant très longtemps. La terreur venue du ciel, recueil de, de scénarios, une campagne en 10 scénarios, et donc euh, numéro 37 dans la collection sans détour. Et enfin, le plus gros, le manuel de l'équipement, numéro 36 dans la collection, un grand grand supplément euh, euh, pour y trouver un petit peu de tout euh, sur... Euh, sur l'époque les, les qui nous intéresse le plus à c'est-à-dire les années 20 et éventuellement les années 30 euh, Donc voilà, ça nous fait une belle collection, un beau déballage, normalement j'ai tout fini là. Très bien. Et ben, on se retrouve très bientôt euh, pour de nouvelles vidéos Si j'ai l'occasion, le déménagement risque de me bloquer pour ça, si j'ai l'occasion je vais essayer de faire le RPG A Day euh, sur le mois d'août, donc c'est une question par jour pendant 31 jours, donc dès que j'ai l'occasion, je vais essayer de tourner bah, toutes les questions en une fois, évidemment, et euh, pour pouvoir vous distiller ces vidéos, une par jour, tout le mois d'août, je pense que ça pourrait être une bonne occasion. D'ici là, portez-vous bien, profitez de l'été, il fait beau, il fait chaud, prenez des vacances, prenez le temps de jouer, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Holistes